Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène chez moi à Loche parce que il se trouve, je vous en ai pas parlé pour l'instant parce que c'était en cours de construction mais depuis plusieurs mois avec tous les artistes de, du territoire on s'est rassemblés pour faire une association qui s'appelle Arter et euh, aujourd'hui on a notre premier événement ça fait des mois et des mois qu'on préparait ça on a organisé une journée professionnelle et je vais vous emmener avec moi aujourd'hui pour que vous découvriez ce que c'est Qu -ce que c'est mais ben c'est assez simple euh de base, c'est de constater que les professionnels, les programmateurs, les politiques, tous ces gens qui sont acteurs avec nous du spectacle vivant et qui nous programment sont sur sollicités. Ils peuvent pas venir à tous les spectacles auxquels ils sont invités. Donc là, l'idée de base, c'est euh, toute la journée, les artistes d'artère on va leur proposer non pas un spectacle, mais un morceau de notre spectacle. Et euh, l'idée, c'est qu'ils se déplacent pas pour un spectacle. Ils se déplacent et ils vont voir aujourd'hui, je crois, six ou sept bouts de spectacle. S'ils ont un coup de cœur, ils viendront plus facilement voir et répondre à l'invitation de ce spectacle quand ils vont la recevoir par la suite. Donc voilà, je vous emmène, c'est parti, il est 9h30, on y va Ils n'ont pu me parler. Les escargots ne parlent pas. Surtout pendant l'amour. Et puis, pour exprimer ce qu'ils, elle, ce qu'elle... Ils me disent il me faudrait des mots non hominiens, ni masculins, ni féminins, des mots... Non. Ok, je sors de la première salve. Je vais vous présenter quelques comédiens, artistes divers de, de l'association Arter dont je vous parlais. Et donc, on va commencer par Didier. Alors Didier, tu sors de scène Là, je sors de scène et vous ne pouvez pas imaginer le bonheur qu'on a eu. Bah voilà Est-ce que c'est pas frustrant de jouer Parce que tu as joué combien de temps de spectacle 20, Alors, minutes 20 minutes 20 minutes mais le bonheur était tellement intense qu'on ne peut pas être frustré. Ouais. On a eu déjà cette possibilité, donc savourons ce que nous avons. Voilà, aujourd'hui j'ai joué avec quatre, euh, avec trois... Avec les collègues qui sont là, vous êtes ok pour être à l'image les filles Voilà, elles étaient sur scène avec Didier. Voilà. Vous voyez en fait, ce que je vous racontais, c'est ça. Ils ont présenté 20 minutes de leur spectacle. Là-dedans, il ben, y a plein de professionnels. En ce moment, ils sont en train d'assister à d'autres 20 minutes d'un autre spectacle. Et l'idée c'est de faire venir les programmateurs pour... Plein de 20 minutes de plein de spectacles. Ouais, et puis, et puis surtout qu'on euh, puisse vous retrouver en vrai. Parce que c'est ça le spectacle vivant. On a besoin de vous. Non, mais là, ils sont, ils sont en vrai là. Vous, vous êtes là ah là, là. Vous ah êtes, ouais, Oui, ils sont là. Gwen, elle a présenté. En route vers le bonheur. En route vers le bonheur. Voilà, une conférence clownesque. Et moi, je t'avais jamais vu, Gwen, et c'est super drôle. J'ai adoré Ah ben écoute Et tu vois en fait ça a marché sur moi C'est à dire que moi les 20 minutes qu'elle a présenté J'ai trouvé ça trop bien Et la prochaine fois qu'elle va jouer Je vais venir la voir Mais, mais, mais vous me. Ah, oui, je. Oui ah, ah <rire> Un autre artiste de Harter qui s'appelle Jonathan. Jonathan, t'as joué ce matin, n'est-ce oui, pas Ça s'est bien passé Ouais, c'était super. Super. super. Tard, violon, les gens très contents, super cool. Là, très bien. Voir. Alors, la particularité de son duo, c'est que c'est improvisé, c'est de la musique improvisée. Mais j'ai mis des images. Normalement, si je ne suis pas trop mauvais, en ce moment, vous avez quelque part par là euh, le, le, le résumé, enfin, une image du concert. Et, Et alors là, là cet après-midi, il y a Les Comtesses. C'est du jazz, c'est vraiment excellent et puis ensuite plein de belles choses aussi, on va voir du théâtre et puis plein d'autres choses. Voilà, on a mangé, on a discuté avec les professionnels, alors le, le temps de repas c'est forcément un temps très important dans ce genre de journée, vous imaginez bien beaucoup d'échanges, beaucoup de tiens, je vous présente mon projet allez écouter mon disque voilà. c'est un temps où on tisse des liens avec les professionnels un temps très précieux le repas et du coup là le, le spectacle va reprendre Voilà, je vous présente les comtesses. Présentez-vous, monsieur dames. Nous avons Julien du coin, euh, Julien Ducoy, contrebasse. Paul de Robillard à la guitare. Henri Peyrou, à la clarinette et au saxophone. Bon, vous, venez, vous sortez de scène, en fait, là ouais, Ça, s'est bien passé. Livres, après, ouais, ouais. ça, alors, ouais, ah, je vous embête là, pendant euh... votre débrief. <rire> <rire> en tout cas, voilà. Vous voulez... Ouais, je mets des liens un peu, là. là je mets un lien, euh, là. Voilà, à cet endroit-là. Je vis dans un pays voisin. Je mettrai dans tes mains le fruit de ce précieux jardin au marais. Bon, Arthur, on a fait nos journées pro ou on l'a pas fait ouais Bah ben alors plein d'arts Voici Christopher, l'homme à cause de qui tout ça a lieu. Donc, c'est toi qui as passé le premier coup de fil. Hein. Jean, c'était pas un coup de fil, c'était un mail. C'était un mail, ouais, exact. L'homme par qui tout a démarré. On est en train de faire un autre côté. On est côté. Ah ah c'est ah, par terre. Ça aussi. terre, par terre. Bon et eh ben voilà, la journée se termine, il est 17h, tout est rangé, tout est plié, la salle est propre. Bilan de la journée, bah écoutez, hein, c'est un bilan associatif, je vais pas le faire tout seul, je pense que c'est quand même largement positif. Les professionnels euh, qu'on a eu euh, nous ont fait de très bons retours. Je pense que pour une première édition, c'est assez prometteur. Voilà, messieurs, dames, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de semaine et euh, je vous dis à dimanche prochain pour le nouvel épisode de 507 heures. Ciao